Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se une... retrouve pour une vidéo sur euh, Minecraft. Aujourd'hui je suis un zombie. Ah oui il fallait pas okay, que je Oui j'ai un casque et ça c'est cool ça. Par je préfère attendre. Mais... mais on va pas faire que, que le zombie aujourd'hui. Regarde il fuit. On va faire pas que le zombie aujourd'hui. What? <tousse> on va faire d'autres choses genre creeper, araignée, comme, comme ça. Oh j'ai tout. Wouah il y a plein de bouffe ici! Enfin, un creeper, on va retirer. Je juste faire une Ouais, le mec qui commence à faire des paramètres. Ça, Et oui, j'ai refait la commande pour contrôler les mobs. Et ça, c'est plutôt cool, mon pote. Ah oui, pardon. Alors, on voit pas tous les coups en fait. Attendez. Voilà, c'est bon. Ouais, voilà, les amis. C'est bon, regardez. Euh, je suis bien là. Hum, hum, hum, hum. On a plein de zombies euh, villageois, pardon. Vas-y, euh, je transforme ce mec-là en En truc, et là on va jouer à un villageois. Allez, tu, tu vas mourir. Hé, oh! Moi j'ai. Hé! Merci. <rire> le mec il voulait pas le croire, bon en même temps. Hey il te dira. Je me suis tué, alors on a fait slash kill dorment tous là on est dans le dos. très bonne idée alors je vais remettre le... les zombie là dedans donc je vais pas vous remontrer la commande ça, ça vaut pas la peine de remonter on va être un gulage donc voilà les mecs je suis comme vous je suis pas mort vivant ou je suis pas quoi euh, non vivant pour les envies on va essayer de survivre la nuit. Donc on va en plus balader en étant un humble. Salut les mecs. Euh... Ah oh non j'entends des zombies c'est pas vrai. Ah ouais, ouais. il y a eux là. <rire> je suis au bord d'eux. <rire> il y a des... Ah, regardez je pense que vous voyez. Il va faire nuit. Regardez oh, ça se voit franchement. Hein. Bon, attendez une seconde. Voilà. On va éteindre la lumière. Si ça fait un peu sombre. Ouais. Attends, oh, est mort. Bon. Ouais, attends, non. Ça fait pareil. Alors qu'est-ce que je vais faire Ouais, ouais, maman, ouais, il ouais, ouais, ouais, y a un zombie par là. Oh euh, non, moi je me casse, salut. <rire> oui, je un peu améliorer, euh, vous avez compris. J'allais dans une maison. Oh, ta mère. Ah, oh, je suis... Ah, par contre, ça, Je tu... <rire> <rire> suis désolé, mais... Ouais <rire> <rire> Yes. Ok, la chance en est trop bien. Ah, est le but c'est pas de dormir. On va pas dormir aujourd'hui ah, dans le jeu. Bah, non, on va augmenter la lumière. Ça fait un peu beaucoup de lumière. Mais c'est la nuit de, de Minecraft. Oh, ouais. bah, et là, on sort. On reste dehors. Hein. On est des bonhommes. ouais J'ai plus de place dans mon inventaire. Enfin, je garde. J'ai trop peur qu'il y ait un zombie qui arrive dans. Oh, là, je garde ça pour tuer mon villageois. Ça en a sur le cœur. Putain, il m'a fait trop peur lui. Je voilà, on va aller un peu dans la sombruité. C'est pour ça que j'ai un peu augmenté la luminosité. Moi j'ai un zombie par là. Oh non Il y a un se faire bouffer, par. Enfin, le bébé il y a un transfert bouffé, je sais pas si vous voyez là-bas. Je sais pas. Enfin, moi je vois en tout cas. Moi c'est beaucoup plus clair. Je arrive. Attends. Ah Ils sont tellement con! <rire> Et là je tombe! Regardez là! Wesh! Oui, non! Tu m'as pas vu! Non, je vais pas le droit de rentrer dans, dans, dans les maison! Tu m'as pas vu! Tu m'as pas vu! Tu m'as pas vu! Moi je dans les ténèbres! Oh! Wesh! Je cours pas! J'ai pas besoin de me précipiter! Ouais! Il n'y a que les zombies qui veulent me tuer! Bon, c'est ça, être un villageois! Attends, mec, j'arrive! Bon, oh, attends, il va se faire bouffer avant! Oh putain! Par contre, c'est je me trompe sans. sans oh, ouais, d'accord! Ils enchaînent les villageois! Ah! Oh non, j'ai gueulé! Oh, ah ça fait trop mal! Oh, ouais, ouais, ouais! Oh, ouais! Aïe! J'ai eu très mal! Oh, ouais, attendez! Ah, J'ai changé de métier d'un coup. Attends, attends, attends, attends, ils sont là. Eh, venez, les trous de balles! Mmh. C'est pas le moment de changer de métier. Attends, ils vont marcher dedans. Je sais. Ils sont trop cons. Oh ouais! <rire> la feinte. Vous avez vu la feinte? Oh non, rien. <rire> ah, ils sont trop cons. Ah, ils sont. Ah, ils sont cons! Ah, c'est con ça, hein, le mec, hein! Ah, Z con! Ah, c'est... Oh merde! Ah, ouais, euh. Ça fait un peu trop de zombies, je trouve. Attends. Je suis te du du. Oh, oh j'ai la fumée! Oh, Mais je vois qu'il spawn. Ouais, autant de villageois, autant de zombies. Allez, les mecs, je suis là. Non, vous voyez bien. Je descends. Oh ils sont cons. Ils ont marché dans le feu On est dans la sombreité là Ah c'est dégueulasse Attendez <rire> Le mec il vole C'est tout normal En fait là j'ai mis trop de lumière C'est ça le problème J'ai mis trop de lumière ah. Je viens de me rendre compte Ah ouais mais en fait ça... On va faire ça fait tout le temps Pourquoi ça fait ça et là c'est assez bien. En fait je être exactement comme vous là quand je suis en mode... Euh... Oui, les bochards, un village un qui vole, c'est pas la musique. Quand vais faire pour survivre Attends, pour en passer au village. Eh ben, c'est pas qu'ils ont détruit ça Non Ah ouf, j'ai cru. Ah ils sont dans la forêt là-bas. Ah oh, non non non mais j'ai vu pas. Attends. Ah, oh ouais, attends, vous voyez Ouais, vous les voyez, putain Si je dormais. Attends, dans mon frère. Oh, une I... <rire> Je suis mort <rire> Je suis mort, je suis un fantôme maintenant. Comme vous... Comme vous pouvez le voir, je suis un fantôme. Euh, ouais, sauf que. Attends. Euh... J'ai le droit de regarder ce qui se passe, hein. En que je suis un fantôme, c'est -ce pas m'a tué lui. Putain. Bon, survivre en étant une vache, je reprends l'intérêt. Ah oui, attends. Je peux peut-être survivre en étant une vache. Et. Euh... Ah oui, c'est là-dedans. Hop. Je vais nommer mon. mob ah ça, on s'en fout. Vous voyez pas, on s'en fout. Voilà. Ah. De toute façon, je ne vais pas faire trop long la vidéo. Après, on est dans une vache, on s'en fout. Ah ouais, attends. Attends, j'ai une meilleure idée. J'ai une meilleure idée. Je m'en fous, j'ai une meilleure idée. Alors, je vais pas détruire euh, tout le village. Mais j'ai une meilleure idée. Ah, j'ai plus le briquet. Ouais, pour exploser quand j'ai envie. Tu vois <rire> Ouais, en étant un on va exploser quand, quand on en a envie. Mais du sympa. Je suis un creeper maintenant. Oh, il y a mon pote, ça va mon pote. Oh merde, je l'ai poussé là-dedans. Oh ça mal. Ah, quand je contrôle, ça le fait pas mal. Ouais, le mec, le mec il balance du cuir non C'est le... Tout à fait logique. C'est un dragon qui a fait ça. Il a détruit le truc. Oh mon pauvre mec. Oh. Ah oui, attendez. Oui, c'est ce que je voulais faire en fait. Je, je voulais en fait les, les trous qui font les creepers. Ah, je voulais c'est exploser pour tuer les mobs, pas pour exploser. Voilà, c'est bon, j'ai suivi un beau petit creeper qui va euh, pas faire du mal à la map. Mais, ouais, oh, regardez, je l'ai sauvé le cochon. Je l'ai sauvé, je suis gentil. Mais par contre, on va euh, essayer de tuer les zombies en étant les creeper. Alors, comment je vais faire Je vais juste simplement alors exploser la gueule. En plus, j'ai une belle épée, lui. Voilà, mec, je t'ai sauvé. Remercie-moi. Remercie-moi, remercie le peuple. Le peuple des creepers t'a sauvé. Rentre chez toi, par contre, c'est plus prudent. Il n'y a plus de zombies, j'ai l'impression. Attends, attends, attends. Ces zombies-là, ils me perturbent. Ils me perturbent. Attends, ça marche pas. Ah, t'arrivais pas à m'allumer quoi. <rire> j'explose. Ah, ils meurt pas quoi. What the fuck, ils sont ultra puissants quoi. Ah oui, avec l'eau. Ah oui, ça avec l'eau. Ah, si je, je, je savais pas. Ouah, wow, j'explose euh, tout partout. à chaque fois je meurs. Mieux. Bon, je pense qu'on s'est hein. Et euh, voilà. Non, c'est pas la fin de la vidéo non plus. venus Arrêtez d'être un creeper. C'est marrant. Mais là, c'est le jour. Donc maintenant, on est un animal de la... Non, je ne sais pas... Parce que c'est le jour... Ça, c'est quoi Ça, ça c'est un loup. Ça, c'est un ghast. Ok, oh Oh, j'ai envie de trop être. Une araignée mmh. <rire> ah. Il un a l'air euh, en PNS. <rire> Et oui, je peux monter les murs. <rire> non mais vu que je suis en mode créatif, mais je fais comme si je montre les murs en fait, en étant une araignée. Regardez. Ah, je suis sur le mur. Non, non pourquoi. Euh, Moi je serais toi, je rentrerai pas là-dedans. Euh, moi je te dis ça je dis rien mais j'ai revu l'ongle <rire> j'ai juste sur <pour> y regueille <rire> un après une dernière qui ouvre une porte quand même c'est un peu oh, oh ils vont craindre j'ai faim t'as pas un problème bon là j'ai tué <rire> what vous avez vu ça les zombies là bas enfin les vues là bas plutôt <rire> voilà. Ah putain penses, je suis coincé à chaque fois Ah les creepers ils sont ils sont morts c'est trop réaliste Ah non c'est pas réaliste comme hein. enfin, dans un craft Je me sens sur putain C'est une technique oula ça fait un peu éclairer Ah Oh je suis en eau un nœud d'un arbre Bon voilà ça conclura cette vidéo oh voilà c'est voilà. oh, un peu sorri ici euh, je vais descendre sans euh, attendre des dégâts de suite. Ah. Donc voilà, donc euh, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de ce bout et à bientôt pour une prochaine vidéo. Putain j'ai une ça gueule contre Et euh, ciao les amis. Ah ta gueule toi. En plus quand ça quand je marche avec.. Ça fait les bruits. Ah ça fait les bruits des larmes de, de la... Merci à tous, à regarder cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao